Deleuze présente Super Plus, plein d'avantages pour vous aider à payer moins pour manger mieux. Aujourd'hui, on vous explique comment modifier vos données et votre profil. Ouvrez l'app MyDeleuze et cliquez sur Profil tout en bas à droite. Scrollez jusqu'à Informations personnelles. Vous pouvez ainsi modifier votre nom, votre titre et votre date de naissance, mais aussi votre numéro de téléphone ou de GSM, votre adresse email, votre mot de passe, votre langue, votre adresse de facturation et votre adresse de livraison. Vous voulez changer de package d'avantage C'est aussi possible. Cliquez sur « Profil » tout en bas à droite. Scrollez dans votre profil jusqu'à « Mon package d'avantage ». Choisissez parmi les trois packages d'avantage celui qui vous convient le mieux. « Basique »,« Personnel » ou « Unique ». Vous pouvez également modifier vos préférences de communication. Vous indiquez ici de quelle manière vous souhaitez recevoir nos communications et nos offres. Attention, cela peut avoir une incidence sur vos avantages et sur le package que vous avez choisi. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur comment faire pour payer moins pour manger mieux grâce à Superplus. Thank you